Alors depuis euh, depuis l'enfance, hein, je suis passionné d'histoire. Souvent en Salon d'ailleurs, on croit que je suis prof d'histoire. Mais non, Voilà, c'est une passion et euh, elle se marie avec celle du roman policier. D'où, euh, de manière, euh, j'espère, assez fluide, j'ai réussi à manier euh, l'histoire et une intrigue policière. J'ai plein de périodes qui, qui m'intéressent et cette fois j'avais envie d'explorer les états unis juste avant la guerre. On se situe deux mois avant Pearl Harbor dans un contexte politique qui est encore très incertain. Alors c'est l'âge d'or du cinéma hollywoodien, les années 20, 30, 40, ce fameux, fabuleux cinéma en noir et blanc. Et puis c'est un contexte politique où l'Amérique est encore isolationniste. Roosevelt n'arrive pas à faire déclarer la guerre aux États-Unis, mais par contre Hollywood, Hollywood trépigne d'aller en guerre contre les États-Unis. D'ailleurs, Hollywood, dès 1936, avait créé la fameuse Ligue anti nazie d'Hollywood, qui rassemblait nombre d'acteurs et d'actrices et publiait chaque, chaque semaine les nouvelles anti qui cartographiaient dès 1936 les camps de concentration euh, nazis. Donc on est dans un contexte où Hollywood va se mobiliser pour faire un film de manière à faire basculer l'opinion publique en faveur de l'entrée en guerre contre l'Allemagne nazie. Au niveau du cinéma, effectivement, comme vous le dites, Citizen Ken a marqué les esprits. Et puis justement, on verra en filigrane que le faucon maltais avec Bogart arrive, puisque il va arriver à la fin du roman. J'ai repris euh, l'archétype du détective privé américain, Philippe Marlowe, Sam Spade, et j'en ai fait une femme qui, à l'inverse euh, de Philippe Marlowe, mais va préférer les cocktails euh, au whisky et va préférer également euh, les femmes aux hommes. Et c'est le personnage de Vicky Malone, je pense, c'est un de mes plus beaux personnages parmi euh, tous mes romans. Vicky Malone euh, va être chargé finalement de protéger euh, l'actrice qui est pressentie pour tourner ce film en faveur de l'engagement dans la guerre et euh, cette actrice est malheureusement soumise à un chantage de photos compromettantes. Vicky Malone, fille de scénariste qui travaille beaucoup avec les starlettes de Hollywood, va euh, entrer en action pour protéger cette actrice et donc pour pro protéger un film aux enjeux colossaux. Alors Vicky Malone reviendra puisque je suis en train euh, d'écrire une suite. Euh, ici, on est euh, deux mois avant Pearl Harbor, donc euh, c'est l'Amérique, une certaine Amérique qui veut entrer en guerre, et on sera en 1942 dans, euh, dans une Amérique euh, euh, encore chaos debout euh, de l'attaque de Pearl Harbor, mais euh, pleine de rage et qui va entrer en guerre, et là on sera dans l'effort de guerre, parce que Hollywood s'est énormément mobilisé lors de la deux Deuxième Guerre mondiale. Ah ben je pense que c'est un hommage à Chandler, à Dachel Ahmed, c'est un hommage également au cinéma noir et blanc de l'époque, à Hollywood, qu'on appelait la cité des femmes, et puis au rôle également politique intemporel qu'a toujours joué Hollywood, et on le voit d'ailleurs très récemment à travers les deux dernières élections présidentielles américaines.